Top. Bonsoir à tous, il est pas loin de quelle heure Au moins 23h. 23h, minuit. minuit, heure locale. Je viens de découvrir que, notre... enfin, que mon poste sur ma page euh, mettant en cause euh, le papier rédigé par euh, Mediapart citant Benoît Victine euh, niant les frappes ukrainiennes en juin 2014 sur la population russophone de l'Est a été effacé. Donc je réitère ce que j'ai dit. Le gouvernement ukrainien a bien euh, attaqué euh, de façon aérienne sa population. Il y a eu des rapports de euh, l'OCDE. Il y a eu un, re un reportage de CNN. Il y a eu euh, plus de 150 blessés et 20 tués sur le coup. Euh, idem le 18 et le 19 juillet à Lugansk. Alors vérifiez, euh, il y a des sources. Si nous on y arrive, vous pouvez le faire. Je trouve, euh, je ne suis pas surprise, mais je trouve affligeant que euh, Facebook euh, ait effacé ce post. Je vous avais demandé de le partager, je compte sur vous. Pascal Pro, vous avez bien fait votre boulot. Ce que j'ai dit en antenne est vérifiable. Alors faites checker ou demandez-moi, ou demandez-moi euh, les preuves. Je les ai, j'ai tout filmé, j'ai tout en main. Deuxièmement, je réitère euh, ma, euh, ma demande euh, de. Euh, enfin, en tout cas, j'attaque en diffamation euh, euh, des confrères et c'est assez douloureux. Euh, voilà, Mediapart pour qui j'avais un grand respect et Vitkin pour son manque de déontologie. Nier ses frappes est intolérable dans notre métier. Voilà, donc relayez cette info, on va continuer à vous faire des points du jour. Nous arrêterons maintenant de vous envoyer des images qui choquent puisque j'ai le sentiment que toute image blessante ou heurtante l'opinion publique permet d'être balayée, de Facebook et de notre communication, ce qui est vraiment dommage, mais nous avons un film que nous tournons et que, vous, que nous ramènerons en France. On compte sur vous. Demandez euh, aux médias des, euh, des comptes. Demandez d'analyser Donbass. Demandez ce qui s'est passé en 2014 et 2015. Demandez s'il y a eu des, a des attaques aériennes. Demandez. Merci Pascal Pro. vous avez très bien fait votre boulot et, euh, et euh, les critiques dont vous êtes victime, Bouchette. Merci. Stop.